Comment prendre des notes efficacement au cégep? Ce n'est pas parce que votre cours est en ligne qu'il faut ignorer les notes manuscrites, il est toujours possible de prendre des notes avec du papier et un crayon. Si vous décidez prendre vos notes de façon informatisée, nous recommandons l'utilisation de OneNote. Pour utiliser OneNote, vous devez vous rendre sur Office 365. Une fois sur le site, vous cliquez sur l'icône de OneNote dans la colonne de gauche. Si l'icône n'est pas accessible, vous pouvez toujours y accéder via l'icône toutes les applications situées au bas de la colonne de gauche. Nous recommandons l'utilisation d'un nouveau bloc-notes pour chacune de vos sessions. Un bloc-notes est constitué de sections et de pages. Nous recommandons l'utilisation d'une nouvelle section pour chacun de vos cours. Alors, je vais créer deux nouvelles sections pour un cours de littérature et un cours de philosophie. Pour ajouter une nouvelle section, vous devez vous rendre dans la colonne de gauche et cliquer sur « Section dans le bas de la colonne. Chacune des sections est composée de pages. Par défaut, il y a une page qui est sans titre. Pour renommer une page, vous devez cliquer à l'intérieur de la page, dans le haut, et nommer celle-ci. Vous pouvez créer plusieurs pages à l'aide du bouton « Page. Vous pouvez insérer des notes manuscrites à l'intérieur d'une page. Vous pouvez également y insérer des images à partir de l'onglet « Insertion » image. Vous pouvez sélectionner à partir du fichier si vous voulez prendre une photo qui est sur votre ordinateur. Vous pouvez également insérer des documents PDF. Pour l'insertion de fichier, il est possible d'insérer un fichier comme pièce jointe. À ce moment, il sera représenté à l'aide d'une icône qu'on pourra ouvrir, mais on peut aussi l'insérer comme une impression PDF. À ce moment, il sera possible noter directement le fichier dans OneNote. À l'aide des outils de dessin, il est possible d'annoter les fichiers, de surligner et de faire des dessins. Voici comment prendre des notes avec OneNote.